Hey, hey, hey, hey. Alors là, on est en train d'installer tous les stands de la fête de la ville, le matériel, les tables, les chaises, les grilles, les comptoirs, la scène, tous les services de la ville. Samedi 4 juin, on vous invite à partir de 10 heures, donc pour la grande fête de la ville avec toutes les associations pour faire la fête, manger, danser, il y aura des spectacles. C'est the big événement, faut être là, la fête de la ville, le 4 juin.